Nous allons voir comment collecter des références bibliographiques sur Zotero. Lors de votre navigation, Zotero va afficher différentes icônes types de documents associées aux références trouvées. Nous allons voir comment collecter une référence « Revue ». En haut, l'icône affiche le type de document « Revue ». Cliquez dessus pour collecter la référence. Cliquez sur votre référence dans la fenêtre centrale pour afficher les éléments qui composent la référence bibliographique tels que le type de document, le titre, l'auteur, le résumé et la publication. Sur le catalogue Sudoc, même méthode pour collecter une référence livre ou tout autre type de référence. Toujours cliquer sur l'icône en forme de livre dans cet exemple. Ensuite, l'enregistrement dans Zotero se fait. J'ouvre Zotero, je clique sur ma référence et j'affiche bien entendu euh, mes, le détail. Sachant que chaque type de document, comme livre, va me présenter des champs différents. Sur Google Scholar, à partir d'une liste de résultats de recherche, pour apporter plusieurs références, l'icône dossier jaune apparaît. Cliquez dessus. Une fenêtre vous permet de sélectionner les références que vous voulez. valider en cliquant sur OK. Ça y est, vos références sont dans Zotero.